Et maintenant, le contrat il est toujours en vigueur. le Céal a des engagements, elle doit les respecter. Et nous, nous verrons à la fin de, de ce contrat euh, la, la reconduction. Mais mon sentiment le plus personnel, euh, je pense que euh, le, le contrat de ce contrat-là, le contrat de 3, pour le moment, euh, il y a beaucoup de, de régularités en matière de, de gestion. Euh, je pense que Céal a... Euh, Gérer quand l'eau, était la ressource, elle était abondante. Mais en matière de, euh, de dans le contexte actuel de déficit, il euh, y, y a un effort à faire et un effort supplémentaire à faire. Et puis si même le le, le, le, le mode de montage d'un de de, de, de, de, contrat tel que le contrat actuel, il ne répond pas. En, en, en, euh, il ne répond pas aux exigences actuelles. Donc le contrat pourrait ne pas être reconduit, puisque vous dites déclarer qu'une partie euh, des engagements de la CA n'ont pas été respectés. C'est ça, M. Mélobi peut... en, quelque... en, en quelque sorte, c'est la, la conclusion on, et, on et, et on pourra le, cette conclusion l'appuyer par des indicateurs et aussi par des indicateurs et l'évaluation qui sera faite par l'audit.